Bonjour à tous, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un livre, je ferai un peu plus souvent des vidéos où je vous présente des livres tout simplement pour vous donner mon avis, euh, peut-être vous donner, je l'espère, envie de découvrir ces ouvrages. Euh, pourquoi je vous présente ces livres Eh bien tout simplement parce qu'ils vont vous permettre d'être dans une ouverture, euh, d'apprendre de nouvelles choses et ils vont agir comme des piqûres de rappel à euh, bah, peut-être des vidéos aussi euh, que vous allez euh, regarder, euh, les miennes ou d'autres, euh, avec des concepts euh, mais qui vont être employés sous forme différentes avec des mots différents et qui vont pouvoir encore une fois vous aider à intégrer euh, des choses et à transformer finalement euh, votre perception de du monde extérieur en lien tout simplement avec votre monde intérieur. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore et eh bien je m'appelle Aurélia Rekebuche et je suis thérapeute holistique. J'accompagne les femmes à reprendre les rênes de leur vie en les aidant à se libérer des causes profonde de toutes les causes profondes qui les bloquent aujourd'hui, qui les empêchent d'être réellement elles-mêmes. Euh, parfois, c'est des troubles du comportement alimentaire, parfois ça va être une mauvaise image euh, de soi, euh, de son corps et de soi-même. Euh, parfois, c'est aussi des blessures du passé, des traumatismes. Euh, tout s'accumuler va aussi faire qu'il y a des blocages et euh, l'objectif, c'est de comprendre ce qui se cache en dessous de la surface de la mer. J'aime bien employer la métaphore euh, de l'iceberg. Voilà Tout ce que vous voyez euh, dans la matière, tout, toute cette perception des choses du monde extérieur, c'est la partie visible de l'iceberg. Moi, mon job, mon objectif, ma mission, c'est de vous aider à comprendre ce qui se passe aussi en dessous, la partie cachée des choses donc pour ça j'ai plein d'outils différents si ça vous intéresse euh, d'aller comprendre des choses un peu plus précises que ce soit sur euh, les TCA que ce soit sur le corps ou autre et eh bien je vous invite à aller voir les playlists euh, consacrées euh, vous y avez accès sur la page d'accueil de ma chaîne Youtube, d'ailleurs je vous invite à vous y abonner, euh, comme ça vous allez pouvoir recevoir les prochaines notifications dès qu'une vidéo sortira sur la chaîne alors donc aujourd'hui je voulais vous parler du livre de Jacques Martel. Je vous l'approche de la caméra. Donc c'est le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Pourquoi j'avais envie de vous présenter ce bouquin Et eh bien parce qu'il vous parle tout simplement de symbolique euh, corporelle et c'est quelque chose que euh, j'utilise dans ma pratique au quotidien, aussi bien pour moi que pour les autres. Euh, c'est d'ailleurs un des premiers bouquins et euh, on va dire un des premiers concepts finalement que j'ai euh, compris et que j'ai voulu adapter à ma propre vie, c'est-à-dire comprendre tout simplement les messages de mon corps. Ce livre, il va utiliser finalement un concept très simple, et je viens d'ailleurs vous en parler, c'est cette partie visible de l'iceberg, votre corps, il est là pour vous montrer ce qui ne va pas à l'intérieur de vous. C'est la partie visible, c'est votre, votre véhicule, votre messager, aussi bien euh, des émotions, hein, il va vous véhiculer des émotions, donc euh, passer des messages, les messages de votre âme, vous dire quand ça va et quand ça ne va pas, et euh, quand on a pas assez écouté quand ça n'allait pas, quand on a du mal à mettre en action des choses, et bien quand le vase se remplit finalement, euh, le vase des émotions, et bien euh, ça veut dire que peut-être c'était pas assez douloureux pour nous inviter à réagir, alors le corps prend en charge et le corps du coup est impacté et il va vous lancer une alerte bah, un peu plus forte et encore un peu plus forte jusqu'à ce que vous réagissiez. D'où ce concept donc des malaises, des maladies, des douleurs finalement, les fameuses douleurs chroniques. Vous savez, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, vous avez toujours mal au même endroit, mal de dos euh, et puis euh, souvent il y a des petites expressions comme j'en ai plein le dos, euh, toutes ces choses-là. « Je porte le monde sur mes épaules », donc on a des douleurs sur les épaules. Donc toutes ces expressions, finalement, elles ont un sens caché. Et finalement, en fait, c'est le sens littéral, tout simplement le premier, le premier sens, le sens propre. Et euh, ce dictionnaire, en fait, eh bien, il agit comme un dictionnaire, tout simplement. Donc vous avez les pages. Donc dès que vous avez une maladie, une difficulté, une douleur, une localisation, un endroit dans le corps, eh bien, vous recherchez tout simplement comme un dictionnaire cette maladie. Et on va vous en faire une description, non pas une description de ce que c'est la maladie, ce qu'elle fait dans le corps, mais quel est son sens caché. C'est-à-dire que vous vous voyez dans la matière ce que votre corps vous envoie comme message, mais vous ne savez pas quest ce que ça veut dire à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui est bloqué finalement depuis longtemps. Votre corps il vibre à une fréquence différente que le plan émotionnel et mental. Et ces plans-là, ça joue les vases communicants, hein, le plan énergétique. Quand l'un est impacté, au bout d'un moment, ça va impacter les autres également. Et euh, ce corps-là physique, lui, bah, il met plus de temps à... Euh, puis on le voit bien aussi quand on veut perdre du poids, hein, on met en place plein de changements et puis le corps, il met du temps, c'est normal. Il vibre à une fréquence qui est beaucoup plus basse et donc du coup les changements mettent plus de temps à arriver. Et ça vous ne pouvez pas aller contre, c'est normal en fait, c'est son fonctionnement. Donc euh, tout ce qui arrive dans la matière sur votre corps, ça fait déjà en fait un moment que c'est à l'intérieur de vous. Donc le fait d'avoir cette compréhension... Ça va pas solutionner le problème en un claquement de doigts bien évidemment, mais ça va vous permettre d'avoir une compréhension différente des choses et d'être dans une forme d'ouverture. Ok, peut-être que cette douleur que j'ai depuis un moment, bah en fait peut-être qu'elle veut dire autre chose. Que c'est pas juste finalement là comme ça et ça nous tombe du ciel. Pourquoi euh en présence d'une de, de, de, de, bactérie ou d'une maladie, etc. Pourquoi il y a des personnes qui tombent malades et pas d'autres Pourquoi est-ce que moi, quand je fais tel sport, je passe mon temps à me tordre la cheville Alors, je rigole parce que c'est un, un exemple véritable. Hein. Pourquoi est-ce que moi, c'est toujours la même entorse, au même endroit, sans arrêt, sans arrêt, qui se répète Pourquoi est-ce que j'ai beau aller faire des séances d'ostéopathie Pourquoi est-ce que j'ai toujours le bas du dos bloqué Ça se débloque, c'est génial, mais ça revient encore. Pourquoi est-ce que ça revient Parce que peut-être que le message, caché n'est pas compris peut-être que la cause véritablement du problème du problème pardon n'est pas véritablement libérée et guérie les médicaments c'est bien ça nous permet de soulager une douleur mais parfois ça peut camoufler finalement euh, le symptôme en fait c'est la conséquence d'une problématique qui se trouve ailleurs en tout cas c'est cette vision des choses que je vous propose euh, de tester, en fait, d'expérimenter. Euh, au début, ça peut, ça, ça peut nous sembler un peu bizarre, on peut sentir un peu sceptique hein, pour certaines personnes, puis il y en a d'autres qui sont très ouverts à ça, et donc là, c'est très facile. Mais là, je vous propose juste de vous laisser porter par l'expérience et de voir, et de tout simplement aller regarder bah, quelle serait la définition, quelle serait la symbolique de telle maladie que j'ai depuis un moment, et juste de voir si effectivement ça a du sens pour vous. Alors, ce que j'aime bien dans ce dictionnaire, c'est donc cette approche-là qui pour moi a du sens, parce que je la vis au quotidien pour moi, mais aussi par rapport à mes clientes. Quand on aborde la symbolique corporelle des maladies qu'elles ont ou de celles de leur famille, bah, tout de suite, elles comprennent en fait pourquoi, euh, pourquoi c'est là euh, et ça leur permet justement d'avoir une direction, de savoir vers où aller, dans quel sens euh, aller pour se sentir mieux à l'intérieur et après, on se rend compte que bah, à l'extérieur et que donc au niveau des douleurs, bah, bizarrement, ça disparaît. Bah oui, le problème est résolu, le corps n'est plus besoin de vous avertir qu'il y a un problème, qu'il y a un bug dans la matrice. Euh, évidemment, il y a certaines pathologies où c'est tellement profond que évidemment ça va se faire en un claquement de doigts. Ce que je reproche un petit peu à ce livre-là, euh, ce dictionnaire des malaises et des maladies, je vous proposerai un site que je trouve euh, bien plus précis. Alors et il est complet, hein. il traite tout, hein. il va même traiter euh, les dents, il va traiter euh, toutes les différentes euh, vertèbres cervicales, la C1, la C2, etc. Euh, il va vraiment aller en profondeur. Ce que je lui reproche un petit peu, c'est que... Euh, comme c'est comme pour tout, fort heureusement on est tous différents et uniques, euh, il y a différentes hypothèses, différentes possibilités euh, pour chaque euh, douleur, chaque symbolique qui reste quand même dans une même thématique générale, fort heureusement. Mais je trouve qu'il y a des fois c'est très très généraliste et ça part un peu dans tous les sens et finalement quand on regarde euh, différentes euh, douleurs à différents endroits du corps, on a l'impression de relire sans arrêt la même chose. Alors, oui, parce que finalement, l'origine de tout, c'est toujours cette non-acceptation de soi, ce non-amour de soi, cette culpabilité, etc. Donc ça, j'en conviens. Mais du coup, je trouve que pour mettre en pratique tout ça dans notre vie humaine, concrète, dans la matière, je trouve que c'est difficile finalement à mettre en œuvre. Et en fait, ça nous perd plutôt qu'autre chose. Donc je trouve ça un peu, du coup... Euh... Un peu dommage en ce sens. Néanmoins, ça permet, encore une fois, c'est comme les guidances de cartes finalement, quand on lit, s'il y a quelque chose, ça ne résonne pas en nous, c'est tout simplement que bah, ça n'a pas de sens avec nous, c'est tout simplement que ça ne nous convient pas. Ça ne veut pas dire que ce qui est écrit est faux, c'est juste que ça ne vous convient pas. Tout le monde a son propre cadre de référence et tout le monde détient la vérité. Encore une fois, c'est est-ce que ça vous donne du sens dans votre vie Est-ce que ça vous permet d'être heureux ou pas C'est ça qu'il faut euh, choisir, décider. Donc quand on lit ce qu'il vous dit, c'est tout simplement de, euh, de, de voir ce qui va résonner en nous, ce qui nous fait tilt, et après il faut aller évidemment plus loin. Ok, ok, ça m'a ça fait tilt, je ne vais pas m'arrêter là, maintenant je vais peut-être creuser un peu plus le sujet pour voir comment est-ce que ça s'adapte à mon propre, ma propre histoire, mon propre vécu. Euh, donc, il parle vraiment de, de tout, hein, même de, voilà, je viens de sur la fri frilosité, euh, il parle bien évidemment de, des difficultés euh, alimentaires, des troubles du comportement alimentaire, des problèmes de poids, ça c'est quelque chose que euh, j'évoque énormément avec mes clientes parce que ça donne vraiment euh, une compréhension. Euh, beaucoup plus psychologique finalement mental hein, et émotionnel de ce qui se passe à l'intérieur et Dieu sait que pour tout ce qui est trop du comportement alimentaire si vous en avez vous savez très bien de quoi je parle euh, le problème c'est pas la nourriture c'est vraiment ce pourquoi vous le faites c'est cette compréhension au niveau émotionnel et mental qui se joue derrière qui est très importante si vous ne prenez pas conscience de ça vous ne prenez pas, vous ne prenez pas conscience du problème en son intégralité et donc vous ne pouvez pas mettre en face une solution adaptée euh, voilà, si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous invite vraiment à voir les, les vidéos que j'ai faites à ce sujet pour euh, encore mieux comprendre tout ça. Donc euh, voilà, je vous invite à euh, regarder, à, à, à comprendre ne serait-ce que juste euh, cette notion de partie visible de l'iceberg et de message du corps. Hein, si vous voulez vraiment avoir quelque chose de précis, euh, alors malheureusement, du coup, il n'y aura pas toutes les maladies, il n'y aura pas toutes les symboliques, il ne sera pas aussi complet que ça, mais je vous invite vraiment à aller voir le site et je vous mettrai dans la description son site, le site d'Estelle Davès. Alors je sais pas si, on... oui, pour le coup, je viens de me dire, je dis plus Estelle Davies, mais s'il faut, c'est Dave's. Ou je je sais pas comment on le prononce, bon bref. Euh, Destelle Davès. Euh, qui est extrêmement bien fait. Moi, maintenant, je me base beaucoup plus sur ses écrits à elle que sur le dictionnaire, de, le dictionnaire pardon de Jacques Martel. Euh, puis parce que, euh, comme je vous disais, ce que je reprochais à ce dictionnaire-là, c'était ce côté un peu trop généraliste et du coup, ça nous perd plutôt qu'autre chose. Elle, pour le coup, c'est euh, une phrase, un truc, bim paf pouf. Et puis alors, en général, c'est bien, bien précis. Et donc là, ça permet vraiment de cibler les choses et d'aller en profondeur. Donc, je le trouve beaucoup plus intéressant en ce sens. Néanmoins, ça n'empêche que voilà il est beaucoup moins complet dedans dans ce bouquin là vous avez 800 malaises et maladies et parties du corps donc c'est énorme euh, donc voilà si vous avez pas envie forcément d'acheter le bouquin Allez voir le site d'Estelle Davès, déjà ça va vous permettre vraiment d'avoir une ouverture, une compréhension des choses beaucoup plus euh, précises. Et euh, ce, qui a, ce qui peut être intéressant aussi dans ce bouquin-là, c'est que pour chaque maladie, il vous propose aussi maintenant des phrases à dire à voix haute pour être dans l'acceptation des choses. Même si j'utilise beaucoup le pouvoir du verbe dans ma pratique, je sais que ça fonctionne beaucoup. Encore une fois, je pense que juste le lire, ça ne vous fera pas résoudre le problème. Euh, sauf si vous êtes un moine bouddhiste et que vous avez déjà une compréhension des choses très très euh, large et, et une grande ouverture spirituelle là ok peut-être je pense que si vous en êtes au début de votre chemin euh, de développement spirituel voire de spiritualité je pense que vous avez besoin de comprendre tout ce qui se cache derrière parce que à mon sens pour une seule et même problématique il y a plein de causes qui gravitent autour donc je pense qu'il y a besoin de comprendre toutes ces autres causes plutôt que juste lire j'accepte, je m'aime etc oui ça fait partie du processus mais je pense qu'il y a besoin d'avoir euh, d'autres éléments de compréhension encore une fois de la problématique, de lire vraiment tout l'énoncé du problème pour pouvoir apporter toutes les solutions à cette problématique. En tout cas moi c'est comme ça que je travaille pour avoir une vision vraiment à 360 degrés et ne pas se fermer parce que du coup on irait à l'encontre de cette ouverture spirituelle qui pour moi est euh, s'ouvrir à... à plus, à s'ouvrir à, à tous les possibles en fait, à toutes les hypothèses. Euh... Donc voilà, ce côté-là, voilà, je trouve que c'est bien, c'est intéressant, mais j'ai peur que ça limite plutôt qu'autre chose. Et surtout que bah, si ça ne fonctionne pas, on se dit « Ok, c'est de la merde, on met ça de côté » et finalement, bah, ce serait dommage en fait, et ça vous ferait perdre quelque chose qui serait intéressant. Donc, de façon générale, tout ce que vous apprenez, expérimentez, observez, voyez comment ça réagit avec vous, si ça ne fonctionne pas. Vous le mettez de côté, ça ne veut pas dire que cet outil est nul, ne fonctionne pas. C'est peut-être que pour vous, à ce moment-là, à l'instant T, ça fonctionne pas et c'est OK et c'est normal. Mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir tester et de rester dans l'ouverture. OK, bah, c'était peut-être pas le bon outil, j'en essaye un autre et je continue et je continue et je continue. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne vous ai pas parlé Jacques Martel parce que je sais que vous pourrez trouver les infos sur un, un, internet. Juste pour ce que vous sachiez, à la base, c'est un psychothérapeute euh, et il travaille depuis de nombreuses années et c'est un Québécois. Voilà, pour les petites infos euh, d'ordre général, il a écrit plein d'autres bouquins Peut-être que je vous ferai des vidéos à ce sujet d'ailleurs. Mais voilà, j'avais à cœur de vous présenter ce livre et de façon plus générale ce qu'est la symbolique corporelle parce que voilà, c'est un outil qui est vraiment très intéressant qui va vous permettre vraiment de comprendre beaucoup de choses sur vous. C'est une première étape en tout cas. Et c'est une des premières étapes d'ailleurs que je propose soit dans mes accompagnements, soit dans mes programmes. Cette symbolique corporelle, c'est la première pièce parce que c'est ce que votre corps vous montre et le corps ne ment jamais. Voilà, je vais finir là-dessus. Euh, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser bien sûr en commentaire. Je vous mettrai donc le lien d'Estelle de, D'Avest euh, dans la description. Euh, J'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'en savoir un peu plus sur la symbolique corporelle, peut-être même d'acheter le bouquin. Euh, voilà, si vous avez euh, besoin de me partager aussi peut-être vous, les auteurs qui parlent de symbolique corporelle, peut-être d'autres livres à ce sujet, ce sera avec grand plaisir et puis ça pourra aussi aider les gens qui pourront voir cette vidéo dans cette recherche euh, de symbolique corporelle. Voilà, je vous remercie pour votre attention, pour votre écoute. Merci d'avance pour vos likes qui me permettent... Bah tout simplement de me soutenir, de faire montrer aussi cette vidéo au plus grand nombre. Donc, merci d'avance pour ça et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Très belle fin de journée. Salut, salut